Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis reste euh, Olga Ambani. Je sais que je vous ai manqué. Euh, déjà, je vais vous souhaiter une heureuse année 2020. Tous mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence. Donc, euh, vraiment, soyez positifs. C'est très important parce que vous savez, euh, la loi d'attraction de la nature, euh, voilà, il faut attirer à soi ce qui est positif. Et pour attirer à soi ce qui est positif, il faut avoir des pensées positives. Il faut être euh, objectif, il faut, il, faut, il faut vraiment y croire. Pour ceux qui ont la foi pour moi, il faut avoir la foi et savoir que ça va marcher. donc rester positif, c'est très important, il faut avoir ce que j'aime appeler la business attitude. La business attitude, c'est une attitude vraiment euh, toujours joyeux, toujours euh, positive, toujours bien. Voilà, c'est ça, en bref, donc euh, vraiment tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Euh, J'espère pour vous que chacun a fait son bilan. Euh, chacun a écrit dans un papier la liste de ses objectifs pour cette nouvelle année. Et en termes de business en ligne, vous savez, euh, actuellement, les business dont on ne maîtrise pas son investissement, c'est-à-dire quand vous investissez, vous n'avez pas la même mise pour contrôler votre propre investissement. Ce sont les business qu'on appelle les est -I -I là. Donc, les... Les business à haut risque d'investissement. Donc, quand vous investissez, vous avez la probabilité de perdre tout votre investissement le premier jour ou dans un an, dans deux ans, peu importe, mais il y a la probabilité que vous perdiez votre investissement. C'est ça les business en ligne, qu'on ne contrôle pas son investissement. Alors, en cette nouvelle année, je voudrais qu'on se pende vers moi particulièrement. Je vais me pencher et aussi à me suivre dans ce que je fais. Je vous conseillerais d'avoir le maximum de business où vous contrôlez votre investissement. Il euh, y en a plusieurs où vous pouvez contrôler votre investissement. Donc, ces business, particulièrement un en particulier, donc je voudrais vous recommander, c'est le trading. Vraiment, les amis, lancez-vous dans le trading. Et pour vous lancer dans le trading, vous devez vous faire former. Il faut vous faire former. Moi, dès la, depuis l'année passée, j'ai fait la formation en trading. Vraiment, c'est pour tout ce qui est business en ligne. Vous savez, c'est le secret des milliardaires. Parce qu'ils ne s'assiedent pas pour trader. Hein. Ils donnent l'argent aux traders pour trader pour eux. Donc, quand vous devenez trader, non seulement vous tradez pour vous et vous faites votre vos revenus, mais vous avez la possibilité de trader pour les autres, n'ont pas le temps d'aller se faire former donc vraiment vous avez la possibilité de vous faire un gros max d'argent avec le trading donc moi je vous recommande vraiment de je vous recommande vraiment de vous lancer dans le trading de faire la formation si vous êtes au cameroun ou que peu importe que vous soyez vous savez ce que vous soyez, parce qu'aujourd'hui, même moi-même, j'ai fait ma formation au Cameroun, mais je l'ai fait à distance. Une formation 100% pratique, vraiment, c'est excellent, Et les formations, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance. L'avantage, c'est que quand c'est à distance, le coût est moindre. Ce qu'ils font en présentiel...